Et nos pieds j'avais presque oublié il faut mettre notre chapeau et c'est le temps de s'échauffer même c'est comme moi on marche sur place et on fait rouler les épaules vers l'avant et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 vers l'arrière et 1 2 et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 <rire> Je suis tellement contente que vous soyez là. Est-ce que vous avez vu le kangourou qui sautait? Oui! Ouais! Quelle énergie! Est-ce que vous avez assez d'énergie pour partir à l'aventure avec nous? Oui! Allons-y! <rire> Est-ce que tu entends ça? <rire> oui, c'est le cri du... Trompette! D'une trompette? Oh, ben non! C'est le cri du cygne noir. Mais je suis complètement d'accord avec vous, les filles. Le cri du cygne noir ressemble beaucoup au son de la trompette. <rire> Sais-tu à quoi ressemble le cygne noir? Ah ça! C'est un grand, bel oiseau qui vit en Australie avec le plumage noir. Un long cou, un bec rouge, et le cygne noir ah, adore nager. <rire> hey, mais et les amis, et si on se transformait en cygne noir Ouais oui, oui, fais comme moi. Écarte tes pieds, prends une grande inspiration, active tes doigts magiques et on se transforme en cygne noir. <rire> ah! Ah! Bon travail. Oh, mais ça me donne une idée de chanson. <rire> Chante et fais comme nous. Allez, petits signes noirs. Allez, petits signes petit noirs. Peux-tu nous jouer la trompette? Peux-tu nous jouer la trompette? Allons-y! Ah, encore! Allez, petits signes noirs. Allez, petits signes petit noirs. Peux-tu nous jouer la trompette? Peux-tu nous jouer la trompette? Hey, bravo, mes petits signes noirs! Bravo! Oh! Mais wow! Regarde nos ailes! Elles sont immenses! Elles vont nous permettre de voler! toujours rêvé de pouvoir voler! Et vous, Zoélie et Maëlle? Nous aussi! <rire> oh, excellent! On se prépare à décoller. On inspire. On lève nos ailes de cygne noir. On expire. On se penche vers l'avant. Et on lève cette jambe. <rire> oui, c'est ça. c'est magnifique voler. Oh, je me sens si libre! Si heureuse! Et vous, les filles? Nous aussi! Nous oh, aussi! Oui. Et on se redresse. Et on décolle de l'autre côté. On inspire. On lève nos ailes de cygne noir. On expire. On se penche vers l'avant. Et on lève cette jambe. Oh. Oh. J'adore voler! Est-ce que vous adorez voler, les filles Oui. Oui. Oh, oh oui. Moi aussi. Oh, oh. Est-ce que vous voyez ce que je vois Un avion. Pardon Un, Un avion! avion. Un avion Non. Vite, on essaie de l'éviter par là. Mais trop tard, l'avion frôle notre aile et on perd... sais ce que c'est un étang? Un étang, c'est comme un tout, tout, tout petit lac. Et bien bon, je crois que c'est le temps de nager jusqu'à la rive pour être au sec. Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On se met sur le dos. On place nos ailes derrière la tête. On lève les jambes, on pointe des pieds et on fait pédaler nos pattes de cygne noir chante et nage sur le dos avec nous. Ouh là, là on nage, on nage. Ouh là, là on nage sur le dos. Et on reprend. Ouh là, là on nage, on nage. Ouh là, là on nage sur le dos. Ah, et voilà, nous sommes arrivés à la rive. <rire> bon, il faut être au sec. On se met à quatre pattes, comme ça. Et à trois, nous allons gigoter de toutes nos forces. Un, deux, trois. On gigote, on gigote, on gigote, on gigote, on gigote. Ah, youpi, on est sec. Wouhou! <rire> <rire> Est-ce que tu entends ça? Mais c'est quoi? Une grenouille! Une grenouille? Mais je ne suis pas une grenouille. Je suis un crapaud géant. Carlos le crapaud géant. Oh, oh. Wow. Un crapaud géant? Sais-tu à quoi il ressemble le crapaud géant? À ça! Il est de couleur brune et il est recouvert de bosses sur le dos et à l'arrière de ses pattes. C'est comme des verrues. De plus, le crapaud géant possède une longue, langue gluante pour des insectes. Niamh. <rire> oh, mais les amis, voulez-vous jouer avec moi? Oui! Excellent. Et mettons Carlos, le crapaud géant. Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On s'accroupit, on écarte les pieds et les genoux, et on pousse nos genoux avec nos coudes, comme ça. Oh, oh, oh. Tu entends ça? On dirait une mouche! Notre souper! Vous avez raison, Zoélie et Maëlle. C'est notre souper. Attrapons notre souper en utilisant notre longue, langue gluante. Attrapons des mouches pour notre souper. Allons-y. On sort notre longue, langue gluante. Et on attrape une mouche. Et on attrape une autre mouche. Miam! Miam, miam! Miam! Oh, mais c'est quoi, ça? Et une sauterelle! Oh, c'est notre dessert! Oh, oh, miam! Zoélie Mayel. Pensez-vous être capable d'attraper la sauterelle? Oui! <rire> J'adore votre confiance. <rire> Allez, attrapons notre dessert avec Carlos le crapaud géant. <rire> bon, allons-y. On sort notre langue et... Oh, on l'a raté. Essayons encore. Oh, toujours pas. Encore une fois. Oh. Pas eu. Oh, la clé pour attraper notre dessert, c'est de rester immobile afin de ne pas effrayer notre sauterelle. Alors, personne ne bouge. Chut. Oh, oh, oh, oh c'est excitant! Allons-y! pas eu. Oh, non! Oh, toujours pas! Les amis, les petits signes noirs, il faut se concentrer. On inspire et on expire. Et on se ressent. Mais qu'est-ce que t'en penses? christian Oh! Et toi, Maëlle? Succulent. Bravo! Bravo, petit signe noir. Vous avez travaillé très fort pour votre souper. Oh! <rire> Je vais être en retard pour mon cours dopé. <rire> Au revoir, Carlo. Au revoir! Au revoir. <rire> Oh non! Il pleut! Oh, je n'aime vraiment pas ça quand il pleut. Surtout quand j'ai envie de voler. Et on vient tout juste de sécher nos ailes. Il faut s'abriter. Hmm. Oh, mais je vois un arbre là-bas. Bon, je crois qu'il va nous servir d'abri. On se lève et on court jusqu'à l'arbre. Chante et cours avec nous. Ouh là là, il pleut, il pleut. Ouh là là, il pleut énormément. Et nous sommes finalement arrivés sous l'arbre. Enfin! Ah! Oh, oh oui! On se met par terre en petite boule et on se couvre sous une feuille. Et on inspire. Et on expire. On expire. Et je me calme. Oh, je me sens tellement bien. Lexi, il ne pleut plus <rire> hein? oh, Mais vous avez raison, les filles. Il ne pleut plus. Et le soleil est en train de sécher nos ailes. On va finalement pouvoir voler! Youpi! Oui! Youpi! Allez, on vole comme tout à l'heure. Chante et vole avec nous. Ouh là là, on vole, on vole. Ouh là là, on vole dans le ciel. Et on change de côté. Ouh là là, on vole, on, on vole. vole, Ouh là là! On vole dans le ciel et on atterrit! <rire> et voilà, c'est déjà la fin de notre aventure yoga. Sur les fesses, les jambes entrecroisées. Ah. Est-ce que tu t'es bien amusée? Nous aussi. Allez, on ferme les yeux. Et on prend un moment pour se féliciter pour un beau travail. On s'est transformé en signe noir et on a volé haut, haut, haut dans le ciel. Malheureusement, on a eu un petit accident nous sommes tombés dans un étang. Oh, mais ce n'est pas grave, car on s'est fait un nouvel ami chez Carlos le crapaud géant. Oh oui, on a attrapé plein d'insectes pour le souper et le dessert. Miam! <rire> de plus, on a été patient. Et on a attendu qu'il arrête de pleuvoir afin de voler de nouveau. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On ouvre les yeux maintenant.